l'intrigue de mon roman en fait euh commence par une interrogation sur la télé-réalité qui me paraît un phénomène tout à fait fascinant en tant que sociologue même si je n'ai jamais travaillé sur ce sujet parce que la télé-réalité a pris beaucoup d'objets différents elle a suivi des familles parfois pendant des années où elle enfermait des jeunes gens dans un loft par exemple dans d'autres télé-réalités de par le monde on a drogué, on a donné de l'alcool à des, à des gens pour voir ce qui se produisait devant les caméras on a même réuni des personnes de petite taille par exemple enfin <rire> on dirait que la télé-réalité a exploré un peu tout sauf qu'il y a une chose qu'elle n'a pas exploré, euh, c'est Dieu. Et c'est l'idée du roman. Euh, l'idée du roman, c'est d'explorer, euh, ou plutôt l'intrigue du roman, euh, part de l'idée suivante, et si tout à coup, euh, un groupe religieux, en l'occurrence une secte évangéliste américaine, essaye de trouver le nouveau Messie en le castant à travers une émission de télé-réalité eh c'est ça que raconte le, le roman, précisément, car cette, euh, cette secte évangélique et possède, comme beaucoup de sectes évangéliques euh, aux états unis une, une chaîne câblée. Et elle va donc réunir euh, 13 personnes, ce n'est pas un chiffre évidemment qui est pris au hasard, euh, qui ont des parcours absolument extraordinaires, dont on ne sait pas évidemment s'ils sont tout à fait fondés rationnellement ou <rire> s'ils relèvent de la mythomanie, mais qui prétendent pouvoir faire des choses extraordinaires. Et euh, bah, comme souvent dans ces émissions, c'est le peuple qui va voter pour désigner un, un nouveau messie. L'histoire se passe aux États-Unis, en effet, euh, non pas parce que les États-Unis ont le monopole de la question de la télé-réalité, mais parce que c'est un pays où le sentiment religieux est encore extrêmement fort et où toutes sortes de groupes religieux, qu'on appellerait ici en France des sectes, possèdent par exemple des télévisions, des télévisions câblées. Et j'ai pensé que c'était l'excuse narrative, euh, comment dirais-je, idéale pour euh, mettre au point cette histoire qui probablement en europe serait moqué mais qui si elle survenait aux états unis intriguerait c'est ce que raconte le roman d'ailleurs euh, cette histoire cette idée paraît totalement saugrenue en europe et, et moquée par tout le monde mais elle commence très vite à être prise au sérieux aux états unis et c'est d'ailleurs le narrateur un, un universitaire un psychologue qui avait fait cette, sa thèse sur cette secte et qui est franco-américain et qui revient sur les terres de son enfance aux états unis pour euh, ben, étudier un peu ce phénomène. Il va être en quelque sorte happé à son corps défendant par cette histoire. La question de la rationalité est évidemment obsédante pour moi en tant que sociologue. Mes travaux de sociologie portent sur les croyances et il est évident que je dépose en quelque sorte dans mes romans, ce que je n'ose pas écrire ailleurs dans mes essais sociologiques. J'explore de façon euh, imaginaire, euh, littéraire, euh, d'autres possibles. Et en l'occurrence, ce, ce roman, sans le dévoiler trop, oscille constamment entre désenchantement du monde et réenchantement du monde. Et je pense que ce sont le pile et le face de la même pièce. Dans ce roman, je, je, je m'amuse donc entre les lignes du désenchantement du monde et du réenchantement du monde et j'ai volontairement glissé un secret dans ce roman. Et pour aider un peu ceux qui regardent la vidéo, ce secret se situe à la page 303. Je n'en dis pas plus, si ce n'est qu'il ne faut pas aller voir la page 303 avant d'avoir lu le roman parce que sinon vous vous spoileriez une partie de l'histoire.